Bonjour à tous, on va pouvoir commencer à s'amuser avec les monomes semblables. J'avais un prof de maths qui me disait toujours, il faut pas mélanger les pommes et les bananes. Et jusqu'à aujourd'hui, je m'en rappelle pour comprendre l'addition des monomes semblables. On va donc voir à quoi sert la définition de monomes semblables. Pour un petit rappel, les monomes semblables, c'est ceux qui ont la même partie littérale, les mêmes lettres. Mais du coup, les monomes semblables, on peut les additionner ou les soustraire. Pour cela, on va garder la partie littérale, donc les lettres avec leur puissance, et on va effectuer le calcul sur le coefficient. Donc par exemple, 5x plus 3x, ces deux monomes sont semblables, la partie littérale c'est x. Alors, combien on a de x à la fin Moi ce que me disait mon enseignant de maths par le passé, j'ai 5 bananes plus 3 bananes, bah bien sûr j'ai 8 bananes, j'ai 8x. De la même façon la soustraction, 12y moins 6y, j'ai 12 pommes moins 6 pommes, bah, il me reste plus que 6 pommes. Allez, à vous de jouer avec un polynôme un peu plus compliqué. Vous avez mis pause, vous faites le calcul. Donc la première étape, c'est d'identifier les monomes qui sont semblables. Et là, c'est x, y, x, y. On a la même partie littérale. Dans le premier x, y, quel coefficient Il n'y a rien d'écrit. Donc quand il n'y a rien d'écrit, c'est 1, l'élément neutre, et on ne l'écrit pas. Et puis le 7y moins 5x, il y a... Pas de monômes semblables, on peut pas faire d'opération, on laisse comme ça. Donc xy, il y en a 1, plus 12xy, il y en a 12. Au total, ça en fait 13. 13xy plus 7y moins 5x. On a pu additionner ce qu'on pouvait, le reste, on peut pas l'additionner. Donc voici un exercice qui est dans votre fichier élève, le FA139. Mettez pause et essayez de le faire. Donc la première partie il faut identifier les monomes semblables, ceux qui ont la même partie littérale. Donc bien sûr, il y a les x, mais il y a aussi les pas de partie littérale du tout, les nombres en fait. Bien sûr qu'on peut soustraire moins 12 et moins 8, il n'y a pas de problème. Donc 30x moins 25x, ça fait 5x. Et attention au calcul des relatifs, moins 12 moins 8, ça fait moins 20. Deuxième exercice, 12x moins 2x fois 4. Attention à la priorité. Donc les règles de priorité habituelles sont aussi en vigueur pour l'algèbre. C'est bien sûr la multiplication qu'il faut faire avant la soustraction. Donc ça va donner 12x moins 8x, parce que 2x fois 4, on multiplie les nombres ensemble, 2 fois 4, 8. Et donc bien sûr, il ne reste plus que 4x. Enfin, pour terminer cette vidéo, on va voir ce que veut dire le terme substitution. Donc on peut toujours substituer une lettre dans une expression algébrique. Ça veut dire quoi Ça veut dire remplacer la lettre par une valeur, par un nombre. Donc par exemple, dans 4x plus 3, substituer x par 6, ça veut dire qu'à la place de x, on écrit 6. Alors ça n'a pas donné 46. Hein. Je vous rappelle que 4x, c'est 4 fois x. Donc à la place de 4 fois x, on a 4 fois 6, plus 3. 4 fois 6, 24, plus 3... 27. Allez, à vous de jouer. Substituer y par 5, donc 2y moins 3y. Donc je vous rappelle, il suffit de remplacer y par 5. Vous avez fini Donc bien sûr, on remplace tout bêtement 2 fois 5 au carré moins 3 fois 5. 5 au carré c'est prioritaire, ça fait 25, fois 2, 50, moins 3 fois 5, 15. Donc 50 moins 15 égale 35. On peut toujours additionner des bananes avec des bananes et des x avec des x. Ça, c'est pour comprendre l'addition des monomes semblables. Et puis, il ne faut pas oublier que nos lettres, en fait, représentent des nombres. Donc, on peut toujours les substituer pour effectuer des calculs. Alors, n'oubliez pas d'allumer vos cerveaux.